Tout le monde c'est winman content de vous voir vidéo sqdc aujourd'hui vidéo très attendue des abonnés de winman enfin le voilà le produit de canara un autre produit de tribal on parle ici du cuban links qu'on attend depuis le mois d'avril on est aujourd'hui le 1er juin le voici cuban links c'est quoi écoutez euh, c'est du trigérian mélangé avec du gmo et du Tekoskank. Donc Trigérian mélangé avec. L'autre, c'est GMO Tekoskank. GMO Tekoskank, c'en est un. Mélangé avec Trigérian. J'ai pas trouvé ça sur le site de Leafly. Euh, J'ai trouvé ça sur le site Seed Finder. Allez voir ça, c'est quand même assez compliqué la façon qui explique ça. Mais euh, c'est très détaillé. Vraiment content d'avoir ça, on sait que Canara Biotech avait fait un malheur avec leur premier produit qui était le Gelatomint, hein, de la fameuse marque Tribal. Euh, Canara Biotech euh, ont leur production, euh, leur facilité, produ c'est en anglais, à Furnham au Québec. Et on a d'autres produits qui euh, qui s'en viennent, puis il y a déjà un autre produit CBD qui est présentement à l'SQDC, le Runt CBD qui est déjà disponible à la SQDC. Donc, on a déjà deux produits CBD avec Canara et deux produits tribal avec Canara. Il y a aussi la division là, des 28 grammes euh, qui appelle NUGZ. C'est une autre division de Canara Biotech. Écoutez, quand on va sur le site de Leafly, non, pardon, de la SQDC, taux THC très élevé pour ceux qui intéresse, entre 22 et 30 de THC. Euh, toujours 24,20$ sous les 25$, vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, taux de THC ici, là 24,8$, 24.8, c'est incroyable, c'est très bon, euh, je me demandais 24,8$, c'est-tu 24,20$, non, non, c'est 24,8% de THC, est-ce que ça va buzzer, j'imagine que oui, mais faut pas oublier que ce n'est pas seulement le taux de THC qu'il faut regarder, mais bien l'ensemble, l'ensemble, de l'œuvre. Les autres terpènes, les autres cannabinoïdes. Par contre, ici, on n'a pas le taux de, de CBD. Le CBD, on sait que c'est un autre cannabinoïde comme le THC. Euh, CBD ici, là 0.1. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de CBD à l'intérieur. Terpène dominante, terpinolène. Hein, euh, terpinolène, terpène dominante. Ensuite, on a Ocimène. Cariophyllène, myrcène limonène. Donc, myrcène limonène, euh, la quatrième et la cinquième terpène, donc vraiment pas euh, dominant, mais c'est quand même un duo de terpènes que j'aime beaucoup. Là, dans la plupart de mes cannabis, euh, on retrouve ces deux terpènes euh, dans les cannabis que j'aime beaucoup. Terpinolène, hein, souvent c'est fruité. Si on regarde les arômes naturels, citronné, diesel, épicé. Épicé, là, c'est souvent, euh, ça vient avec euh, le cariofilène, citronné, c'est limonène, diesel. J'imagine qu'il y a aussi. J'ai la misère à comprendre pourquoi le limonène est vraiment à la fin. Euh, on ouvre ça immédiatement. J'ai acheté ça. Il n'y avait pas de fil d'attente. J'étais vraiment surpris. J'étais à la SQDC L'Acadie. Il y avait seulement une personne devant moi. Vers 4h45, donc j'ai la misère à l'ouvrir, et voilà. On aime les contenants de canara, hein. Comme une boîte de thon. C'est pas de gélatomine c'est fruité. C'est citronné. Euh, je dirais peut-être pas de diesel, mais c'est citronné, c'est citronné. Oh, même style, même style que le gelato Mint, euh, même qualité là, que le Gelato Mint. Rapidement comme ça, c'est sûr que pour la ronde, j'aime mieux le gelato Mint. C'est écrit ici que c'est un hybride euh, à dominance Sativa. Donc ça va peut-être plus nous réveiller, plus que nous écraser. Voici le Cuban Lynx de plus près. Donc, ce n'est pas des petits bouts de doigts, des petits bouts de popcorn. J'ai vraiment là, quand même là, deux euh, belles cocottes ici. Euh, pour ce qui est de l'humidité, on n'a vraiment pas besoin de Boveda ni de Boost. L'humidité, là, c'est très bien. Regardez, la cocotte, là, elle remonte tranquillement. Euh, excellent, excellent. 24,20$. Euh, vraiment différent euh, du gélatomine. C'est vraiment citronné. Euh, quelques abonnés m'ont parlé sur Instagram me disant que ça avait peut-être un goût citronné diesel. Comme ça, c'est vraiment citronné seulement pour moi. Donc, euh, je, je pense que c'est le temps qu'on en roule un. Alright, on roule ça immédiatement. Enfin, il est roulé, vraiment heureux, euh, n'oubliez pas hein, la division CBD, euh, la division Orchid, ils ont sorti le CBD Runs, donc pour ceux là, qui sont intéressés aux produits CBD, Canara Biotech a sorti son deuxième produit CBD. On va allumer ça, on va voir euh, si ça goûte plus diesel que je pensais, mais assurément le citronné. Le petit goût de diesel, euh, je trouve que c'est un peu comme dans le Rockstone, OK? Pour ce qui est citronné, euh, peut-être plus, là, Ultra Sour, Namasté. Euh, pas le Delaez, le Delaez ça de me rappelle particulier, hein? un petit goût particulier. All right, all, right, all right. Santé-bonheur, comme dirait le show de Boucan. C'est la même qualité que le Gelato Mint, le même style de cannabis. Puis euh, c'est ce que je m'attendais hein, quand on regarde les autres compagnies à la SQDC. Chaque compagnie a un standard, se ressemble. Le, le, le, la qualité euh, des produits entre la même marque, c'est très similaire. C'est la même façon, les mêmes méthodes. Euh, on verra pas deux produits exo là, complètement différents. Ou, euh, comme les produits San Rafael euh, sont très différents les uns des autres par la couleur, mais on voit que c'est quand même le même style de cannabis. Moi je dirais citronné. <coughs> citronné peut-être avec une petite touche peut-être d'épices mais c'est pas désagréable puis j'ai pas le goût du diesel le diesel comme je vous dis je pense vraiment au rockstone euh, mais c'est citronné assurément euh, dominance sativa euh, j'ai pas l'impression que ça va m'écraser ce style de goût là hein, cette terpène là euh, cette terpène là j'allais dire limonène mais la terpène dominante, si c'est terpinolène. Ah, écoute, euh, bonne petite puff ici. Ça m'a quand même un peu apaisé. Euh, mais je pense vraiment que c'est vraiment hybride. C'est sativa, donc ça réveille. Je me demande si terpinolène en général. Si c'est toujours vers le 7 SIVA, euh, si je fais une recherche rapidement sur le site SQDC, en inscrivant terpène dominante, terpinolène, on va voir euh, avec notre expérience, avec nos, nos, nos connaissances, si ça revient au 7 SIVA, la terpène terpinolène. Encore des nouvelles variétés encore à la SQDC. Si vous n'avez pas vu ma story sur mon Instagram, euh, j'ai affiché quelques nouveaux produits encore. Peut-être pas tous des produits qui m'intéressent. Là, terpinolène, terpène dominante, terpinolène. Il y a quand même 18 produits que la terpène dominante, c'est le terpinolène. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sativa. Euh, 3, 4, 5. 11 produits sur 18 sont sativa. Quand on parle de produits avec terpinolène en terpène dominante. 11 sur 18 et, et 5 hybrides. Donc seulement deux produits qui ont la terpène dominante, terpinolène, sont indiqués. Donc vraiment, la terpène terpinolène est vraiment associée, je crois, au buzz plus sativa, plus énergétique. Donc c'est pour ça que quand je vous demande de regarder les terpènes, si vous aimez les produits énergétiques, il faut regarder la terpène. Il ne faut pas regarder le mot sativa. Le mot sativa et le mot indica veut vraiment représenter comment la plante elle pousse. OK? Quand une plante pousse, c quand c'est long, quand les feuilles sont minces, quand c'est mince, étroit, long, c'est une plante sativa. Le buzz qu'on appelle le buzz sativa n'est pas nécessairement relié à la plante sativa, euh, c'est un terme qu'on a, qu a toujours utilisé, avec, toujours, toujours, un indica ça l'endort, un sativa ça réveille, mais c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait s'exprimer, maintenant qu'on a des informations comme les terpènes, j'espère que dans le futur, moi-même, moi-même, pour me faire comprendre, j'explique aux gens que j'aime l'indica. Mais c'est plutôt myrcène et c'est plutôt ce duo de terpènes là qui, euh, que j'aime bien. Là, je pense que je suis en train de vous perdre un peu. Vous voyez que ça me fait parler, ça me fait vraiment euh, euh, déraper, déraper de la conversation. Malgré que j'ai quand même pas trop dérapé, pour ceux qui m'ont suivi très attentivement, je suis dans le droit chemin. Donc, efficace, euh, j'ai fumé la moitié du joint, efficace, mais ce n'est pas mon style de buzz. Hein? Vous savez très bien que j'aime mieux les buzz comme le gélatomint, qui est mon produit numéro 1 à l'SQDC, le gélatomint de Canara Biotech de la marque Tribal. Donc, j'aime bien euh, le marketing de Tribal. Chaque contenant a leur couleur, Donc ici, le Cuban Lynx est inscrit un peu en jaune. Le Gélatomine, je pense c'est turquoise. J'aime beaucoup ça, j'aime bien ça. Et puis, ça fait le tour, je crois, du Cuban Lynx. Même qualité. Même qualité tribale. Si tu aimes le buzz, cette tu l'achètes, tu l'achètes. Pour ce qui est du goût... Citronné, mais c'est pas comme Delayes. Euh, beaucoup de personnes m'ont parlé de diesel. Je ne goûte pas du tout le diesel. Vraiment citronné. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Abonne-toi. Et surtout, va sur mon Instagram. Va suivre mes stories. Plein d'aventures. On continue avec Windman. Merci beaucoup à Canara Biotech qui a sorti son deuxième produit de Tribal. Peace!